La logistique et le transport de marchandises vont prendre une importance croissante en province de Liège. Le Gré-Liège a souhaité identifier les priorités du secteur en consultant les différents acteurs impliqués, les pouvoirs publics régionaux, provinciaux et locaux, des acteurs du transport et de la logistique et des experts universitaires. En collaboration avec Mesidel, le GRE Liège a organisé une consultation en ligne, en interrogeant plusieurs fois et dans un temps restreint un nombre important de parties prenantes. Le projet a permis d'identifier et de hiérarchiser les actions prioritaires pour le secteur de la logistique, infrastructure, gestion des flux, emploi, formation, données et nouvelles technologies. Pour les résultats, contactez le GRE. Pour la méthodologie, contactez Mesidel.